Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les Astre 10 c'est moi Zéna. Et voici les prévisions de la Vierge pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois. La première semaine, voire les premiers dix jours du mois d'avril seront très difficiles et très lourds. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes qui portent des énergies très lourdes. Mars et Saturne dans le Verseau, Jupiter et Pluton dans le Capricorne et Mercure et Neptune dans les poissons. Mercure qui est votre gouverneur. En général, ces conjonctions vont mettre beaucoup de pression sur tout le monde et chacun d'entre nous ressentira cette pression et ce fardeau d'une manière ou d'une autre. Au niveau global, au niveau du monde, nous allons entendre des nouvelles concernant des personnes en autorité qui pourraient disparaître de leur position, soit par démission ou à cause d'une maladie, ou même, euh, on ne le souhaite pas, la mort. Et quelqu'un d'autre soudain prendra leur place. Pour vous, chères Vierges, vous êtes toujours épuisées mentalement à cause du transit de votre gouverneur Mercure dans son exil qui est les poissons. Et ça, ça va être les premiers dix jours du mois, car le 11 avril, Mercure va quitter les poissons pour entrer dans euh, le bélier. Durant, donc, durant les premiers dix jours, Mercure sera conjoint à Neptune dans son exil des poissons. Alors la vision sera davantage embrouillée pour vous. Les poissons, c'est votre septième maison et cette conjonction de Mercure à Neptune dans cette maison pourrait vous faire voir les choses au-delà de leur réalité. Dans le sens que vous pourriez penser que votre partenaire ou l'autre en général dans votre vie, euh, avec qui vous maintenez une relation, vous cache des choses, vous cache des faits, ou même conspire contre vous, et cela pourrait être très loin de la réalité. Alors tant et aussi longtemps que Mercure est conjoint à Neptune, et jusqu'à qu'il quitte les poissons, le 11 avril, pour entrer dans le bélier, vous serez incité à ne pas prendre des décisions cruciales concernant votre, vos, vos relations, car vous pourriez le regretter par la suite. La conjonction de Pluton et Jupiter dans votre cinquième maison dans le Capricorne, durant les premiers 15 jours, ils vont être très intenses durant les premiers 15 jours, mais leurs effets pourraient s'étendre sur les prochaines semaines. Donc, euh, cette conjonction de Jupiter et Pluton dans votre cinquième maison, ainsi que la conjonction de euh, euh, Mars et Saturne dans votre sixième maison, vont faire la lumière dans votre vie sur les autres qui sont dans votre vie qu'ils soient des partenaires personnels, un, partena un partenaire personnel, votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire professionnel, vos collègues, votre relation avec vos enfants. Donc, ces conjonctions vont vous faire réévaluer certains de ces aspects et soudain, des transformations rapides se seraient imposées. Soit, suite à une décision de votre part, ou bien elle serait forcément imposée par les circonstances ou par le destin. La pleine lune dans votre deuxième maison, le 7 avril, euh, le 7 avril pour le Québec, le 8 avril pour l'Europe, donc euh, la, cette pleine lune dans euh, votre deuxième maison, va euh, vous faire voir les choses euh, plus claires et faire les conclusions va vous faire euh, va vous faire euh, euh, trouver des conclusions à propos des réévaluations que vous auriez faites donc la pleine lune sera comme euh, la clôture de toutes les, les réévaluations que vous auriez faites durant les derniers, euh, les derniers jours. Je vous rappelle tant et aussi longtemps que Mercure est dans son exil, les poissons et conjoint à Neptune ne prenez pas des décisions cruciales. Attendez jusqu'au 11 avril quand il quitte ce signe pour entrer dans le bélier. Donc, le 11 avril, Mercure entre dans le bélier et la vision sera beaucoup plus claire pour vous. Vous pourriez découvrir ou conclure beaucoup d'effets concernant vos relations que vous n'aviez pas remarqués avant ou que vous auriez omis de voir intentionnellement. Des fois, on laisse tomber des choses juste pour le fait que ces choses nous causent de la peine en y réfléchissant. Mais maintenant, c'est le temps. C'est le temps de mettre fin à tout ce qui vous apporte de la peine, vous apporte euh, du mal. Donc, vous avez trois aspects qui vous incitent à faire ça. Vous avez la conjonction de Jupiter. Et Pluton, vous avez la conjonction de Mars et Saturne et vous avez la pleine Lune qui va conclure les choses pour vous. Une fois Mercure entre dans le bélier, c'est là que vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus claires. Vous pourriez découvrir ou conclure beaucoup d'effets donc concernant vos relations. Le plus important pour vous, chères Vierges, surtout les premiers 15 jours du mois, c'est de prendre soin de votre santé, surtout à cause de la conjonction de Mars et Saturne, dans votre sixième maison. La sixième maison, c'est la maison de la santé et du bien-être. C'est super important. Cette conjonction dans cette maison est très lourde. Et elle est dans votre, comme je vous ai dit, votre maison, maison de santé. Le plus que Mars s'éloigne de Saturne dans cette maison, le plus que l'énergie lourde s'allègera. Par contre, le beau Trigone, que fait Mars avec Vénus, qui est dans votre... Dixième maison va vous donner l'opportunité de toucher la guérison que vous cherchiez, qu'elle soit une guérison, guérison au niveau de votre santé ou au niveau de votre âme. À partir de maintenant, vous allez trouver cette guérison et vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous a fait mal. Et tout ce qui vous, vous cause de la peine, vous serez prêt maintenant à vous en débarrasser. La nouvelle lune dans votre neuvième maison dans le taureau va vous préparer pour une nouvelle opportunité soit au niveau de vos études ou peut-être des procès qui traînent dans les tribunaux ou à propos de votre santé ou d'une guérison après un traitement. Le 27 avril, Mercure entrera dans le taureau, votre neuvième maison, pour se joindre lui aussi à Uranus. Et c'est une bonne nouvelle pour vous, chères Vierge, car vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles surprenantes, soit à propos d'un nouvel emploi ou bien d'une promotion bonus, dans le sens de bonus, qui pourrait vous être offert après des efforts donc, vous auriez mis peut-être des efforts passés durant les derniers mois et un petit bonus vous sera offert et peut-être ça va être surprenant pour vous. Donc, ça va être une surprise. C'est tout ce que j'ai pour vous, chères Vierges. Je vous prie de prendre soin de vous, de votre santé. Je vous prie de ne pas négliger votre bien-être. Euh, prenez soin de vous, surtout avec toutes les circonstances qui nous entourent. Et ce, Prenez soin aussi de, votre, de du bien-être de votre esprit. Méditez, méditez et méditez. Euh, prenez soin de vous, je répète encore une fois. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse tous à la prochaine.